Salut Dans ce tuto, on va voir comment décorer des tesselles de mosaïque avec du papier de soie imprimé. Pour faire ça, on a besoin d'un support en bois, naturellement les tesselles de mosaïque préférablement claires, Les porcelaines médium pour coller les papiers de soie, de la peinture acrylique, du ciment, et naturellement, toujours des outils pour pouvoir travailler comme il faut. Avant tout, on va travailler les émaux de briard car il faut pas mal de temps entre les séchages et la cuisson. J'avais oublié, il faut aussi un four. J'imbibe bien mon émo et je vais les recouvrir avec les papiers. On part toujours du centre et on va vers l'extérieur. Une fois que on a fait plusieurs tesselles pour recouvrir notre support, on les laisse bien sécher 4 heures et puis on va les mettre au four. Après un jour de séchage, notre colle elle est bien sèche, on peut couper les bords et faire cuire. N'oubliez pas de les mettre dans le four à froid. Et une fois qu'il qu est à 170 degrés, d'attendre 30 minutes. Voilà la tesselle cuite. Les papiers, il est un petit peu moins blanc. Il est devenu ivoire. Euh, cet effet c'est à cause de la cuisson. Mais c'est encore plus joli. Je vous montre aussi une petite astuce pour récupérer des tesselles que vous n'utilisez pas, car les couleurs ça vous convient pas. Par exemple, cette tesselle jaune, je vais la recouvrir avec ce papier noir. Et vous faites exactement la même chose que je vous ai montré avant. L'important est que les papiers soient foncés. Maintenant je vous montre comment couper et coller les tesselles. Pour cette étape, on a besoin d'une pince coupante pour la mosaïque avec cette partie droite et une petite pince pour attraper les petits morceaux. Il vous faut aussi un sachet parce que comme on coupe, on est mis un petit peu partout et il y a beaucoup de petites chutes comme vous pouvez voir. Voilà aussi pour protéger les yeux et on assiette où je garde tous mes petits restes on a plusieurs façons de couper la mosaïque soit faire des formes régulières des triangles ou des formes plutôt carrées je vous montre comment on va faire l'autre partie Voilà, je mets bien euh, ma tresselle au milieu et je profite aussi pour faire des formes un petit peu diagonales pour pouvoir bien suivre ces bords. Je commence un petit peu à disposer morceaux voilà si vous avez des morceaux comme ça on peut les garder pour les bords vous avez plusieurs façons d'émettre la colle soit sur la tesselle soit sur les supports mais surtout, faites à fur et à mesure. Ne mettez pas trop de colle, car il va relativement sécher vite. Et n'oubliez pas, c'est comme faire un puzzle. Et les morceaux, il faut les tourner pour trouver le remplacement. Et s'il n'y a pas, ben, on va les recouper ou attendre d'avoir la bonne utilisation. vous avez des morceaux très petits vous pouvez mettre simplement de la colle dans l'assiette en plastique et imbiber votre morceau fini décoller les parties arrondies que je suis allée couper adapter chacune. Voilà, puis n'oubliez pas, l'imperfection, ça fait la côté jolie aussi du féminin. J'ai viens de mélanger mon ciment. Euh, les doses sont toujours indiquées euh, sur la boîte. C'est à peu près trois quarts de ciment et un quart d'eau. Euh, dans tous les cas, il faut avoir la consistance de la pâte dentifrice. Vous pouvez naturellement l'utiliser aussi blanc, mais euh, je vous montre aussi comment le colorer avec de la peinture acrylique. J'essaye d'avoir ces couleurs de feuilles. N'hésitez pas, dans ces cas, à ne faire un peu plus que moins, comme ça vous ne devez pas refaire le mélange. à bien mettre les ciments dans les fissures entre la mosaïque n'hésitez pas à bien à bien appuyer et il faut relativement aller vite parce que il va il va sécher si vous avez un gros projet, vous pouvez le faire aussi un, un deux fois, trois fois, vous n'êtes pas obligé à, à finir chaque fois les ciments. Par contre, si vous colorez les ciments, ben à ce point-là, bien vérifier les couleurs que vous allez mélanger et la quantité. Il faut éviter de toucher les ciments avec les mains, quand même, ça quand même abîme la peau. N'hésitez hein? pas à vous laver les mains régulièrement ou mettre des gants. Après un quart d'heure, on va faire un premier nettoyage avec la spatule, pour enlever les, les plus gros. Après, on nettoyera avec un tissu lisse, euh, des cotons si c'est possible, un petit peu comme c'est des t-shirts. Et on laisse encore sécher un quart d'heure à peu près. L'assiette avec euh, euh, les ciments même si c'est sec on les garde jusqu'à la fin euh, car ça se peut qu'il y a des morceaux qui vont partir. Si vous allez mouiller les ciments, là, ben, vous pouvez rajouter. Et on ne jette qu'à la fin. Vous pouvez aussi utiliser une éponge juste humide pour la dernière étape de nettoyage. Mais il ne faut pas trop imbiber d'eau, car ça va créer des fissures dans les ciments. Autre petit conseil, les ciments doit être toujours de couleur neutre. Le but c'est de mettre en valeur les tesselles. Maintenant, on fait la finition toujours avec de la peinture acrylique. J'espère que cette technique, ça vous a plu. C'est quand même long à faire, mais je trouve que le résultat, c'est très intéressant. Et euh, surtout, à bientôt avec Arourbi Ciao